Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle collection qu'on co-dirige avec Thomas Piketty au Seuil, qui s'appelle Écohistoire. histoire Éco-Histoire avec un S à la fin. Écohistoire, histoire ça, ça fait penser un peu à socio-histoire, et c'est vrai que ça, ça s'inscrit un peu dans cette tradition développée au cours des dernières décennies par Gérard Moriel et beaucoup d'autres, qui a consisté à remettre la sociologie au, au cœur des, des, des sciences sociales et d'une approche pluridisciplinaire finalement des, des sciences sociales. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance quand même, à un Peut trop abandonner l'économie aux seuls économistes et souvent aux économistes les plus conservateurs, ce qui donne pas toujours de très très bons résultats. Et nous, on pense que pour aborder un certain nombre de, de questions, qu'on prenne le, le réchauffement climatique, la question des, des inégalités, on, on peut pas en fait laisser la parole aux seuls économistes. Et l'économie n'a de sens que si elle est réinscrite vraiment au cœur des sciences sociales, aux côtés de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en fait avec cette cette collection éco-histoire, c'est-à-dire d'aborder toutes les différentes questions d'un point de vue pluridisciplinaire, en, en se nourrissant de la multitude et de la richesse, finalement, des sciences humaines et, et sociales, en, en s'appuyant beaucoup sur l'histoire, en prenant une perspective historique et en s'appuyant aussi beaucoup sur ce qui se passe un peu partout dans le monde, parce que pour répondre à de nouvelles, nombreuses questions, finalement, c'est simplement grâce aux exemples finalement, historiques et internationaux qu'on peut avoir des réponses appropriées, notamment en termes de, de politique publique. Alors, on est très heureux euh, d'avoir comme premier titre de, de la collection ce livre Patriarche Capitalisme euh, que publie Pauline Grosjean. Donc, Pauline Grosjean, c'est une économiste française mais qui est expatriée depuis quelques années euh, en Australie euh, et qui travaille sur les inégalités entre les femmes et les hommes et qui là va, va remettre justement cette question de l'inégalité femmes-hommes dans une perspective historique et internationale, va essayer de nous la faire mieux comprendre. C'est un, un livre, livre d'économie, c'est un livre de sciences sociales, c'est un livre savant et en même temps, c'est un manifeste féministe. C'est Pauline qui en parle le mieux parce qu'en fait, quand elle en parle, on voit à quel point cette question des inégalités femmes-hommes la préoccupe et à quel point elle a pu en souffrir également. C'est-à-dire qu'elle raconte énormément d'anecdotes et d'expériences réelles, y compris dans la vie politique actuelle en en Australie, et alors du coup quand, quand vous le lisez, ben, ça vous fait aussi un peu bondir à, à chaque page hein, quand, quand on découvre de nouvelles inégalités d'accès à l'éducation, d'accès aux emplois euh, on découvre des, des, des inégalités à la fois économiques et, et sociales euh, messieurs, il y, a, il y a deux choses que je voudrais vous, vous dire euh, c'est que, un, elle documente très bien ce qu'on appelle l'effet Oscar c'est-à-dire que quand une femme à Hollywood en général elle a un Oscar, elle divorce dans l'année qui suit et c'est un peu la même chose avec les femmes qui ont des, des promotions, à chaque fois qu'une femme gagne plus que son mari, et ben en fait elle va divorcer dans, dans l'année qui suisse, qui n'arrive jamais à un homme qui a une, une promotion. Sauf qu'en fait c'est une, une grave erreur, euh, puisque ce qu'elle montre aussi dans, dans le livre, c'est que quand une femme se met à travailler, à gagner plus que son mari, pour compenser le fait de gagner davantage, elle se met aussi à faire davantage la cuisine et le ménage. C'est pour vous dire où on en est aujourd'hui au, au 21e siècle. On voit qu'il y a une nouvelle vague euh, de pensée féministe qui s'inscrit aussi dans, dans le cadre du mouvement euh, MeToo. Euh, elle l'inscrit vraiment dans, dans la longueur, Pauline. En fait, elle, elle remonte euh, beaucoup au niveau de la, la Première Guerre mondiale, un peu avant, mais ça s'inscrit vraiment sur tout le 20 XXe siècle, le e siècle. On voit les progrès qui ont été accomplis. C'est important les progrès parce que ça montre euh, ce qui marche. Euh, on voit aussi les limites de tout ce qui n'a pas été fait. Et ça se termine sur... Euh, des derniers chapitres de, de, de politique publique, de recommandations. Euh, on voit ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher en termes de politique familiale, en termes de, de quotas. Et je pense que pour le coup, elle fait un certain nombre de, de propositions dont les candidats et candidateux à la prochaine élection présidentielle devraient se saisir si on veut enfin mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes dans l'économie.